Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous commençons l'édition de cette semaine par une présentation du fabricant d'armes Max OX. Son fondateur, Burl Hitchin, a souvent fait parler de lui et beaucoup l'ont sous-estimé en prenant son laconisme pendant l'hermésaire, pour de l'ignorance. La scientifique Derivia Borel n'hésitant pas à le traiter de paysan arriéré. Ichun de son côté, assumait complètement ce sobriquet expliquant qu'il avait souvent sauvé sa carrière et son entreprise et que s'il avait appris une chose durant sa vie, c'est qu'il fallait apprendre à la fermer. Ichun est né en 1747 dans une petite ferme de Sharon III et tandis qu'il aidait ses parents à la maintenance et à la vie de la ferme, il prenait des cours de soir, l'amenant jusqu'à l'université de Rétor. Ne respectant peu ou pas les règles de l'établissement à cause de son obsession pour les lasers, il fut expulsé de l'école. Heureusement, un des professeurs entrevoyant son potentiel lui fournit un emploi dans un labo de recherche. Ses travaux s'avérèrent tellement prometteurs que l'université qu'il avait auparavant conspuée lui proposa une bourse de recherche un an plus tard. Offre qu'il refusa bien évidemment pour ouvrir une entreprise sur Ace qu'il appela MaxOx en référence aux alarmes de capteurs qu'il déclenchait régulièrement en raison de sa méthode de production et qui affichait alors maximum oxygène. Ainsi commença l'aventure de l'entreprise. Je rappelle qu'a lieu en ce moment même le Ship Showdown, un événement où les constructeurs s'affrontent pour savoir quel est le vaisseau préféré des citoyens. Il vous est donc possible jusqu'au 23 septembre de venir essayer 16 vaisseaux emblématiques même si vous ne possédez pas la licence de vol. Et si quelqu'un vous parraine durant ce laps de temps, il aura la possibilité de gagner un P52 flambant neuf et vous une prime de 5000 crédits. D'ailleurs, sachez que notre chaîne peut vous parrainer grâce au code qui s'affiche à l'écran. Jeudi, le constructeur Origine a fait une ultime présentation avant mise sur le marché de son véhicule petit budget, soucieux de s'adresser à toutes les franges de la population. Une fois de plus, les ingénieurs de chez Origine ont montré que même dans le plus petit espace, ils étaient capables de fournir le confort le plus total. Les espaces modulaires viennent montrer qu'Origine ne joue pas dans les mêmes cours que les autres constructeurs. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine.